l'humanisme et l'innovation, on est très aligné à notre vision puisque notre vision c'est que l'entreprise de demain, l'entreprise du futur, est une entreprise plateforme à la fois humaine et digitale et le digital étant l'opportunité et la source potentielle d'innovation, on est au cœur de, de cette dynamique. Nos attentes sur le partenariat avec Lucly sont tout d'abord de se rapprocher de l'école, des, des, des parcours pédagogiques. On a aujourd'hui un réel besoin de compétences supplémentaires avec des compétences qui, là aussi, sont remises en cause chaque jour avec un monde qui bouge et une réelle, un réel besoin de raccorder et connecter l'entreprise et l'éducation. Alors, j'accepte avec grand bonheur et d'être ambassadeur de cette dynamique, tout d'abord parce qu'elle est collective, parce qu'elle est de territoire et comme je l'ai déjà précisé, c'est une réelle opportunité de renforcer les connexions entre l'éducation et l'entreprise.